Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Ne pas pouvoir offrir aux joueurs les cavernes en 2019 a été un véritable déchirement pour les développeurs. Bien que cela fasse partie des aléas du développement, mettre du contenu de côté est toujours quelque chose de difficile. Mais là où Star Citizen diffère des autres, c'est que les fonctionnalités ne sont jamais abandonnées. Dès que la technologie est disponible, les features sont remises en avant. En 3.13 sera donc ajouté 6 nouveaux types d'entrées de grottes. L'objectif est de donner une sensation de grandeur en offrant de gigantesques environnements ouverts. Grâce aux récentes améliorations, les cavernes profiteront dès leur arrivée des nouvelles sondes de lumière en temps réel. Pour ce faire, des cubes maps sont placés à l'entrée de la grotte, puis une sonde de capture permettant de toujours refléter correctement la lumière pénétrant la caverne. Donc si la lumière extérieure est modifiée, la teinte et l'intensité des réflexions sont modifiées en conséquence. Ici, vous pouvez voir un petit aperçu des différents modèles existants de cavernes. De la même manière, ce gouffre devient de plus en plus sombre au fur et à mesure que l'étoile s'éloigne à l'horizon, tout en permettant de garder les contours de la structure visible. Lors de la création de tels environnements, les designers essayent de s'assurer d'offrir le plus d'opportunités possibles aux joueurs, que ce soit pour se mettre à couvert ou trouver des points d'intérêt potentiels. La création des cavernes, bien qu'en partie procédurale, permet tout de même aux développeurs de la modification et de l'habillage manuel, permettant l'individualité de chaque grotte. C'est aussi l'occasion d'ajouter des opportunités pour le joueur, lui permettant d'explorer et de créer sa propre histoire. Et pourquoi pas de trouver le filon qui le rendra riche. Mais pour pouvoir tirer toutes les ressources d'un filon, il faut les bons outils. Comme par exemple les nouveaux sous-composants de tête de minage qui feront leur apparition à 3.13. Le gameplay de minage, bien que complet, a encore de la place pour des améliorations. Notamment pour offrir plus de choix aux joueurs. Après le vaisseau et la tête de minage, il sera donc possible d'ajuster de petits paramètres grâce aux sous-composants. Contrairement aux consommables, qui sont à usage unique, les sous-composants seront des objets dans lesquels le joueur pourra investir pour obtenir un bonus permanent. D'ailleurs, l'interface a été modifiée en conséquent, vous permettant de connaître les avantages et désavantages des composants équipés. La différence n'est pas forcément flagrante au premier abord avec les consommables, mais elle est pourtant bien présente. Tout d'abord, vous pouvez faire des sessions plus longues, puisque vous n'avez plus à retourner au magasin pour acheter des consommables. Ensuite, un consommable vous offrira un boost puissant et instantané, mais temporaire, là où le composant aura un bonus plus faible, mais permanent. En plus de cela, il existe des tiers de puissance pour les composants, le plus haut étant relativement proche de la puissance d'un consommable, mais à un prix extrêmement élevé. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez équiper autant des consommables que des composants sur votre tête et activer les consommables à loisir. Les composants, eux, seront toujours actifs. Une fois que les sous-composants seront en jeu, les développeurs vont se tourner vers le futur du minage, qui consiste en des dispositifs d'extraction. Si par exemple vous minez avec un prospecteur et que vous tombez sur un rocher trop résistant, vous pourrez sortir de votre vaisseau pour aller placer un dispositif sur l'astéroïde, permettant de faire baisser sa résistance. Il vous suffira alors de retourner à votre vaisseau et de commencer l'extraction. Le problème étant que durant cette manœuvre, vous serez exposé au danger. Votre vaisseau peut se faire attaquer, vous risquez alors de perdre votre précieuse cargaison, voire la vie. Quoi qu'il en soit, sachez que les développeurs surveillent en permanence les statistiques du jeu et qu'ils essaient d'ajuster en conséquence le gameplay. Si un consommable n'est pas suffisamment utilisé, ils essaient de regarder pourquoi et de l'améliorer pour le rendre intéressant.